Bonne année à vous, j'espère que vos fêtes se sont bien passées et j'espère que l'année à venir va être bonne pour vous. Euh, comme l'année dernière, on s'est quitté sur des sujets un peu graves, hein, comme les attentats ou euh, les élections, j'ai décidé de commencer cette année par un sujet quand même beaucoup plus léger, celui de YouTube, mais qui n'est pas pour autant moins politique. Hein. C'est ce qu'on va voir euh, maintenant, tout de suite, allons-y. Alors la première chose, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui nombreux à préférer YouTube et de manière générale tout Internet, à la télévision. Je suis le premier à le faire, et c'est une comparaison qui a du sens, puisque ce sont deux médias qui ont un fonctionnement complètement différent. Internet est beaucoup moins vertical que peut l'être la télévision, ne serait-ce qu'à cause de ses limites de budget, de, de rythme, de format. Enfin, on va pas revenir sur tous les avantages et les défauts de la télévision. On a déjà fait un épisode de Doxa sur les médias et Internet, qui est maintenant est assez vieux et commence même à, à me faire un peu pitié, euh, mais dont le message est toujours... Euh, aussi euh, pertinent aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Le truc, c'est qu'une série de faits divers marquants a fait parler de YouTube ces derniers mois, et pas forcément de la manière la plus élogieuse qui soit. Hein. On peut penser déjà à toutes les révélations fracassantes qu'il y a eu euh, sur le salaire des youtubeurs et sur les placements de produits parfois abusifs qu'ils font, hein. Il faut savoir que la répression des fraudes euh, s'intéresse aux publicités déguisées sur YouTube depuis seulement quelques semaines. On peut aussi penser à toutes ces interviews télé euh, où les questions tournent toujours autour soit de la légitimité, soit du salaire. Euh, ou même, ne serait-ce qu'à un événement comme la Video City Paris, euh, qui, euh, rien que quand on regarde l'affiche avec cette espèce d'omniprésence de marque, euh, fait plus penser à un salon commercial tourné vers la publicité qu'à euh, un événement qui veut mettre en avant euh, les vidéastes et l'indépendance euh, sur Internet. Bref, c'est un secteur économique en pleine expansion, où il est possible de se faire plein de jolis sous-sous et le milieu, les médias et le public commencent à progressivement s'en rendre compte. Quand je vois euh, l'introduction du dernier What the Cut 37 qui aborde frontalement cette problématique, moi c'est quelque chose qui me réjouit. Euh, c'est une critique que j'ai déjà pu faire euh, dans des conférences ou dans des lives, euh, mais je ne l'avais jamais réellement encore exprimée dans une vidéo comme ça, entièrement dédiée au sujet, et c'est quelque chose qui me semble nécessaire pour pouvoir prolonger euh, la critique des médias traditionnels que je fais déjà parce que oui, ça y est, hein, ça commence à le devenir quand même mais Internet est un média aussi et un média critiquable sur bien des points. Bon, je précise d'emblée que ce que je vais dire sur la publicité ça peut s'appliquer à, à peu près n'importe quel média c'est juste qu'évidemment je parle de YouTube parce que bah, c'est le milieu que je connais le mieux puisque j'en fais tout simplement partie euh, et que, évidemment, la pub, euh, avant toute chose, déjà, c'est chiant, j'ai même pas besoin d'argumenter euh, pour vous expliquer pourquoi c'est chiant. Et, euh, et souvent même c'est nul quoi, c'est raciste, c'est sexiste, enfin, le but de la pub c'est de viser une catégorie de personnes, donc souvent c'est très discriminant. Et, euh, et rien que pour ça, bon, si on pouvait s'en passer, euh, ça serait pas mal. Alors, il y a deux formes de publicité dont j'ai envie de parler. Le premier, c'est le format pré-roll, hein, c'est-à-dire, vous savez, ces petites vidéos de 30 secondes à 1 minute 30 que vous voyez avant une vidéo, hein, celles sur lesquelles vous cliquez, euh, ignorez l'annonce euh, à chaque fois, euh, qui sont le format traditionnel euh, publicitaire qu'on retrouve sur à peu près euh, tout, tout l'Internet et euh, qui a pour euh, premier euh, désavantage de rapporter absolument que dalle. Et comme ça rapporte que dalle, si vous voulez gagner de l'argent avec ça, vous allez devoir faire un paquet de vues. On parle souvent de 1 1€ les 1000 vues sur YouTube. C'est pas exactement ça, mais on va prendre ça comme exemple. Ça veut dire que si vous voulez vous tirer un SMIC, avec ça, vous allez devoir faire 1 million de vues pour faire 1000 euros. Donc autant vous dire que euh, vous avez intérêt à être soit très chanceux, soit très talentueux parce qu'elles sont extrêmement rares les personnes qui peuvent faire un million de vues euh, comme ça d'un coup euh, par mois. Et le premier inconvénient, c'est que vous allez tomber dans la course à l'audience, c'est-à-dire que vous allez privilégier la quantité à la qualité. Si vous voulez faire un documentaire d'une heure trente, vous n'allez pas avoir le même retour sur investissement que si vous produisez plein de petites vidéos d'une minute très facile à faire par mois. Euh, ce documentaire aurait beau faire, je sais pas moi, 100 000 vues, euh, c'est toujours moins bien que 100 vidéos qui font 10 000 vues. Et en plus de faire de la quantité, vous allez devoir attirer le chaland, c'est-à-dire faire des titres accrocheurs, essayer de parler des sujets tendances du moment, privilégier le sensationnel plutôt que le construit et le réfléchi. Enfin, je vais pas toutes vous les faire, vous les connaissez ces techniques, vous les voyez défiler toute la journée sous vos yeux euh, sur Facebook avec tous les sites de buzz à la con, alors j'ai pas besoin de vous les expliquer plus en détail. Car si je vous dis tout ça, c'est parce que YouTube est exactement dans cette logique-là et c'est ce qu'il est important de comprendre. Quand je dis YouTube, je parle de YouTube en tant qu'infrastructure. Je parle de la façon dont YouTube est conçu. Le modèle économique qu'a choisi YouTube, c'est celui de la publicité. Ça aurait très bien pu être un autre. On voit par exemple Wikipédia qui est un site très consulté aussi et dont le modèle économique est celui du don. Et il n'y a aucune publicité sur Wikipédia. C'est très important parce que du coup, YouTube, si YouTube veut gagner de l'argent, euh, a tout intérêt à justement maximiser euh, l'espace publicitaire sur son site pour pouvoir tirer le plus grand nombre de profits possible. Et cette logique-là de YouTube, elle influence ses utilisateurs. Je vais prendre un exemple concret. Est-ce que vous, vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que le compteur de vues sur une page YouTube était à ce point mis en avant En fait, c'est très simple. Comme YouTube est une régie publicitaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va démarcher des annonceurs en leur disant « Voilà, on fait tant de millions de pages vues par jour, donc on peut potentiellement toucher tant de personnes et payez nous en conséquence. » Ce qui est juste génial, c'est que ce chiffre-là, les vues, qui est important pour les annonceurs et pour euh, YouTube, euh, eh bien, en le mettant à ce point, euh, au centre euh, de la page des vidéos, euh, YouTube l'a rendu important pour nous aussi, pour nous en tant que créateurs, parce que du coup, beaucoup de créateurs euh, commencent à se sentir mal s'ils font moins de vues, ou, si, ou commencent à se réjouir s'ils en font plus, mais même au niveau des spectateurs, puisque tout simplement, plus une vidéo aura de vues, plus alors a l'air crédible. Euh, enfin, je suis moi-même le premier à le faire, hein. c'est-à-dire que si je vois une vidéo de 40 minutes qui a 200 vues, j'ai pas forcément envie de m'investir dedans, alors que si je vois qu'elle en a 100 000, je vais plus facilement y aller. Mais rien que ça, c'est un. Un fonctionnement assez pervers en fait on s'en rend même plus compte tellement c'est devenu euh, habituel mais qui fait que du coup euh, en tant que créateur mais aussi en tant que public on va chercher des choses qui font des vues des choses qui font euh, parler d'elles, et on va les privilégier par rapport à des choses qui en font moins et euh, je reprends l'exemple de wikipédia mais c'est quasiment une certitude que la page de Miley Cyrus est plus consultée que la page d'un neurotransmetteur quelconque, cependant Wikipédia ne va pas les va les présenter de la même façon. Et du coup, quand vous serez sur la page de Miley Cyrus ou celle d'un neurotransmetteur, vous n'aurez pas ça qui va, euh, mine de rien, un peu altérer votre jugement. Quand YouTube nous dit « les vues, c'est important », ils rendent ça important. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, les vues, ça ne dit rien de la qualité d'une vidéo. Au mieux, ça permet juste de gagner un peu plus d'argent dans un modèle publicitaire. Et c'est pas le seul effet pervers du style qu'a qu Google. C'est pourquoi je reste toujours assez dubitatif et amusé lorsque j'entends mes confrères dire qu'ils adorent YouTube parce que justement, ils sont totalement indépendants sur cette plateforme. Alors clairement, ils sont plus indépendants que s'ils travaillaient à la télévision et qu'ils avaient un ensemble de règles précises à suivre. Mais il y a un tas d'effets qui influencent leur création et dont la plupart ont à peine conscience, voire pas du tout. Par exemple, il y a les fameux algorithmes. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un algorithme, c'est une suite finie d'opérations qui va organiser pour vous une page web. Par exemple, c'est ce qui va décider si une vidéo apparaît ou non dans votre fil d'actualité YouTube. Alors, au-delà de toutes les critiques qu'on peut faire aux algorithmes sur le fait que, justement, c'est discriminant, que ça nous suggère en permanence des choses qu'on qu est censé aimer, etc., euh, là où c'est très intéressant, c'est que déjà, euh, c'est flou, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas vraiment ce que contiennent et ce que recherchent ces algorithmes, euh, et qu'ils changent en permanence et ça c'est super intéressant parce que justement si youtube se met à décider qu'en ce moment c'est les vidéos de 7 minutes qui marchent bien eh bien ils vont mettre en avant les vidéos de 7 minutes au détriment du coup des vidéos de 2 minutes et des vidéos de 20 minutes donc déjà rien que ça hein, ça peut influencer des créateurs à choisir la durée d'un format précis pour pouvoir euh, être plus facilement mis en avant que s'ils si font euh, des vidéos de la durée qu'ils veulent mais il va y avoir aussi des effets euh, carrément plus pervers, du style, euh, en ce moment, dans les algorithmes, ce qui marche bien chez YouTube, c'est quand vous mettez top avec un chiffre ou que vous mettez deux chiffres dans le titre de votre vidéo. Donc, en gros, quand vous faites un top et c'est du coup pas pour rien qu'il y a Autant de tops en ce moment sur YouTube. Vous pensiez peut-être que c'était une mode ou quelque chose comme ça, mais ce qui a créé la mode, c'est clairement ça. Ce genre de vidéos, non seulement déjà elles sont plus racoleuses, mais en plus YouTube les privilégie avec ses algorithmes. Du coup, vous allez avoir plus tendance à les voir et plus tendance à cliquer dessus. Et, et les tops, ça peut être très bien, mais du coup, on n'écrit pas un top de la même façon qu'une autre vidéo. Par exemple, mon doxa sur le bonheur, si j'avais fait top 10 des citations sur le bonheur ou top 10 des philosophies sur le bonheur, je n'aurais tout simplement pas écrit la même vidéo. Et c'est pour ça que là, je ne suis pas si certain qu'on puisse parler d'indépendance totale. Enfin, le second modèle publicitaire dont je voulais vous parler, c'est le placement de produits. Alors, je vais simplifier et je vais mélanger tous les termes euh, qu'on peut apprendre en école de marketing, mais euh, je vais parler aussi bien du placement de produit pur et simple hein, d'un objet dans le fond d'une vidéo que de la vidéo qui a été entièrement créée pour faire la publicité de quelque chose. Alors, on pourrait penser que c'est qu'un petit truc très minoritaire et occasionnel qu'on voit de temps en temps sur YouTube. Pourtant, si on regarde le classement des vidéos, des 10 vidéos les plus vues sur YouTube, la seconde vidéo la plus regardée est un placement de produit, hein. c'est la vidéo de Norman sur Assassin's Creed, et c'est vraiment pas euh, une exception, il y a vraiment énormément de vidéastes à différents niveaux d'influence qui font des placements de produits plus ou moins visible, c'est probablement ça le problème, mais on va y revenir. Et ça ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin, ça risque même de devenir le modèle majoritaire. Et là, pour le coup, c'est pas le bisounours idéaliste que je suis qui le dit, mais bien Cédric Siré. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Cédric Siré, c'est l'un des dirigeants de Webedia. Webedia, c'est une boîte qui détient jeuxvideo.com, Hallociné, Pure People et Mixicom. Mixicom, c'est le réseau publicitaire de Cyprien, Cyprien Gaming, Norman et d'autres, d'autres youtubeurs influents. Et c'est quelqu'un qui, justement, voilà, nous explique que ce qu'il aime avec Mixicom, c'est qu'ils arrivent à travailler dans la frontière subtile entre la création originale, qui a l'air d'être une création originale, et euh, la publicité euh, nouvelle, quoi. Enfin, une nouvelle forme de publicité ultra efficace, puisque euh, les gens vont euh, regarder une publicité sans même forcément s'en rendre compte et vont avoir envie de la regarder. C'est pas la vidéo pré-roll qu'on va ignorer au début, c'est une vidéo qu'on a envie de voir. Je vous laisse donc imaginer à quel point c'est du pain béni pour les annonceurs qui du coup bah, se débarrassent du problème d'adblock et du fait que les gens n'ont pas forcément envie de voir leur publicité et à quel point c'est rentable pour ceux qui vivent de la publicité parce que là on n'est plus sur les euh, 10 centimes euh, d'euros qu'on gagne en faisant euh, 100 vues mais euh, on est sur quelque chose qui rapporte énormément d'argent, vu son efficacité. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur tous les classements que vous pouvez voir sur le salaire des youtubeurs, qui vont vous faire genre, oui, donc il fait 10 millions de vues, donc en fait il gagne 10 000 euros, alors il faut retirer les impôts, et donc il a 5 000 euros net. Pour vous dire que tout ça, c'est du pipeau, parce qu'en fait, la plupart des youtubeurs influents font des placements de produits, et c'est leur première source de revenus. Parce que là, on n'est pas dans quelque chose qui permet genre de gagner sa vie, et de tirer un petit smic, mais bien de s'enrichir considérablement. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous faites plusieurs centaines de milliers de vues avec un placement de produit, vous avez de quoi vous financer un court-métrage. Donc quand vous avez, je sais pas moi, le dernier film, le film de Suricate, euh, qui a été financé les trois quarts par des placements de produits, là c'est logique, parce que bah, vous avez toute une équipe technique et vous avez plein de gens à payer, il y a des salaires à donner. Mais par contre, quand vous êtes face à une vidéo d'un type à peu près comme moi qui est dans sa chambre et qui vous dit que bah il a besoin de des placements de produits pour gagner sa vie, c'est pas vrai, il a pas besoin de placements de produits pour gagner sa vie, il a besoin de placements de produits pour s'enrichir. C'est pas la même chose. Et ça serait peut-être bien de le préciser. Bon après, on pourrait très bien se dire que bah, c'est qu'un moyen supplémentaire de financer la création et qu'en plus, celui-là elle mérite de véritablement rémunérer les artistes. Le problème, c'est que pour un exemple honnête comme celui de Suricate, il y en a combien de malhonnêtes Parce qu'on se rend bien compte, en plus, que le placement de produits dans son fonctionnement propre, c'est quelque chose d'un peu pervers. Déjà, de base, moins vous le voyez, plus il est efficace. Et ça devient même carrément glauque quand on pense que la cible de la plupart de ces publicités, ce sont des jeunes qui n'ont pas toujours conscience qu'on est en train d'essayer de, de leur vendre quelque chose et que la plupart euh, de ces placements de produits s'appuie sur la légitimité qu'incarne le youtubeur, C'est-à-dire que souvent, c'est une personne dans sa chambre qui a l'air d'être comme tout le monde et qui pas, enfin, qui ne donne pas du tout l'impression, en tout cas, d'être un homme sandwich en train de vendre quelque chose. Bref, tout cela pose de bonnes questions, notamment sur pourquoi les youtubeurs abusent-ils à ce point de ces méthodes et surtout sur comment est-ce que du coup on peut financer la création si on dépasse le modèle publicitaire. Déjà, il faut être lucide. YouTube, c'est plein de gens différents qui parlent de choses différentes avec des objectifs différents. C'est aussi un réseau social avant d'être une plateforme pour créateurs. Les créateurs peuvent y être accueillis et font partie des choses les plus plaisantes qu'on peut trouver sur YouTube, mais ils restent minoritaires. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a autant de drama life ou de tags, c'est parce que YouTube est vraiment, avant tout, un réseau social. Ensuite, même si beaucoup sont attachés au fait qu'il y a quelques années, YouTube était surtout rempli de vidéos de chats, de vacances et d'amateurs qui n'avaient même pas conscience qu'ils pouvaient avoir du succès avec leurs vidéos, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. La plupart des personnes qui se lancent sur YouTube ont désormais un plan de carrière et espèrent en tirer des bénéfices le plus vite possible. Il y a même des véritables chaînes de production qui s'y installent et qui espèrent y gagner de l'argent. Il y a donc un tas de profils très hétérogènes. Hein. Il y a des personnes très jeunes, il y a des amateurs, il y a des créateurs qui, au début, ne pensaient pas pouvoir vivre de leur création et qui, maintenant, désirent en faire leur véritable métier. Il y a des acharnés, hein, des carriéristes en puissance qui veulent aller le plus loin possible, le plus vite possible. Mais à chaque fois, et c'est ça qui est assez marquant, c'est qu'on retrouve un peu toujours cette même idéologie du succès qui recherche bah, soit euh, la stabilité financière ou la réussite financière, soit de l'attention. Et ça, c'est pas parce que les youtubeurs sont tous pourris et méchants et que, de toute manière, l'humanité, de façon générale, elle est super individualiste et elle pense qu'à sa propre gueule, à écraser les autres. Non, non. C'est quand même un peu plus complexe que cela. Non, la principale raison qui fait que les youtubeurs et aussi l'ensemble de la société veulent de l'argent, c'est parce que l'idéologie économique dominante dans laquelle nous vivons est extrêmement difficile et agit sur nous en permanence. On ne va pas redire tout ce qu'on a déjà dit dans le doxa sur le travail, mais rien que le fait qu'on nous présente l'argent comme une finalité indispensable au bonheur et que les conditions de travail soient si difficiles et si rudes, et bien ces choses-là ne sont pas sans conséquences sur nos affects et nos désirs. Je ne vais pas faire un cours de sociaux et de toute manière, je reviendrai sur ce que sont les structures sociales dans une prochaine vidéo, mais quand on nous fait miroiter à ce point l'argent et la réussite, ce n'est pas sans conséquence. En plus, on est pris dans un espèce de mélange de discours contradictoires où d'un côté, on nous sert une soupe pragmatique à longueur de journée, à coup de oh, « il faut il faut être réaliste, il faut travailler, la société est difficile, il ne faut pas être un feignant. Et de l'autre, on nous sert toute une idéologie du succès, à coup de « il faut croire en ses rêves, il faut aller plus loin que les autres, il faut essayer euh, d'entreprendre de nouvelles choses ». Et, et, et c'est assez incroyable comment tout ça, ça peut être euh, épuisant et aliénant, parce qu'on a, on a l'impression que si on n'arrive pas à coïncider euh, ces deux choses, on ne pourra jamais être heureux. C'est pourquoi je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers YouTube et vers Internet, parce que... Trouvez-vous, moi, un meilleur Eldorado où on peut vous promettre comme ça de l'argent et euh, du succès de manière quand même assez extraordinaire et assez rapide, pour peu que vous soyez suffisamment malin pour en comprendre les codes. Il n'y en a pas, je crois. Tenez, rien qu'en prenant mon exemple personnel, avant de faire des vidéos sur YouTube, j'étais étudiant de philosophie à Montpellier. Je gagnais 240 euros de bourse par mois, je vivais euh, dans une chambre universitaire du Cruz de 9 mètres carrés, avec un colocataire, parce que je n'avais pas les moyens, et lui non plus, de payer le, le truc en entier. Je me souviens d'ailleurs même à la fin de l'année avoir dû rendre cette chambre universitaire parce que je n'arrivais plus à la payer, alors que ça me coûtait quoi, une centaine d'euros à peine euh, j'avais travaillé tout l'été pendant deux mois en tant que caissier pour avoir des économies tout le monde l'année, et pourtant, euh, bah très vite, je me suis retrouvé à court, je n'avais plus de quoi bah, m'habiller, je n'avais plus de quoi manger à ma faim, et il a fallu que j'attende d'ouvrir mon compte Tipeee pour redécouvrir ce que c'est de manger à ma faim et de, et de réapprécier ça. Autrement, sinon, si je n'avais jamais fait cette chaîne et si je n'étais pas en train de vous parler là à l'heure actuelle, euh, cinq ans après, là je suis en master, je serai toujours dans la même galère financière. Donc vous comprenez bien que la première fois qu'on m'a proposé un placement de produit à 1500 euros soit l'équivalent d'un mois et demi de travail en tant que caissier à faire bip bip toute la journée avec des produits un insurmétiques extrêmement fatigant et aliénant. Euh, bah c'est très tentant. Et du coup, je comprends parfaitement que des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui euh, sont totalement incertains sur leur avenir, euh, alors qu'ils s'amusent à jouer aux jeux vidéo sur YouTube, euh, quand il y a EA ou euh, Activision, un de leurs éditeurs de jeux vidéo préférés, qui vient les voir et qui leur dit « Hey, on t'envoie notre jeu, et en plus, on te paye super cher pour que tu en parles et que t'en dises du bien ». Ça serait presque stupide, dans la logique économique actuelle et dans notre société actuelle, de refuser. Et le problème, c'est que bah, c'est pas sans impact. C'est pas sans impact sur la création, mais ça ne l'est pas non plus sur la société. Parce que finalement, on ne fait qu'entretenir un cercle vicieux où les principaux gagnants sont, comme d'habitude, les publicitaires, ceux qui ont des choses à vendre et les grands groupes, pas forcément les personnes. Je prenais l'exemple de tout à l'heure de quelqu'un qui se dirait « Tiens, je vais me lancer sur YouTube parce que ça va clairement euh, m'éviter d'aller m'aliéner au travail. » Le problème, c'est que si c'est pour s'aliéner en faisant des tops à la chaîne, parce parce que c'est ce que les gens demandent en ce moment, je sais pas si ça remplit forcément une vie. En tout cas, ce que je peux vous dire de mon expérience et des rencontres que j'ai faites depuis que je fais des vidéos sur YouTube, c'est que les personnes qui ont obtenu du succès et de l'argent ne sont pas forcément plus heureuses qu'elles ne l'étaient avant. Je reste intimement persuadé que la réalisation de soi, la création, la connexion et la compassion sont de bien meilleurs moteurs vers la plénitude. D'ailleurs, la plupart de ces personnes-là, qui ont vraiment euh, transfiguré leur vie, euh, c'est grâce à ces aspects-là, qui pour moi ne sont pas liés au succès. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait les avoir en réalisant des choses, même dans votre coin avec vos amis. Et le problème, et là on revient à notre fameuse économie actuelle, c'est que lorsque l'on veut créer pour le plaisir de créer, ou qu'en tout cas on ne souhaite pas rentrer dans les logiques de production effrénées que j'évoquais tout à l'heure, eh bien il ne nous reste pas vraiment de choix. Car oui, il y a un vrai problème du financement de la création. C'est pas un problème qui est tout récent et qui concerne que les youtubeurs, parce que tous les artistes à tous les niveaux sont touchés. On avait déjà eu l'occasion de parler sur cette chaîne du droit d'auteur et de se rendre compte que, certes, ils financent très bien la chaîne du livre, mais seulement 10 à 15 des auteurs gagnent leur vie avec ça. C'est-à-dire que 85 à 90 des auteurs euh, ne touchent même pas un SMIC de leur création. C'est pourquoi il faut urgemment réfléchir et proposer de nouveaux modèles. Il en existe déjà des concrets qui fonctionnent très bien, comme l'économie du don qui a apporté un tas de choses formidables, mais on pourrait aussi penser à des propositions comme la réforme du droit d'auteur, la contribution créative ou bien même le salaire à vie ou le revenu de base. Enfin, c'est des choses qu'on va devoir avoir en tête à l'avenir parce qu'elles pourraient très clairement changer la donne. Et on ne va pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà dit dans le doxa sur l'altruisme, mais ces solutions n'apporteront pas qu'aux artistes, mais à la société tout entière, puisque la création, l'entraide et la collaboration vont être clairement encouragées par ce genre de proposition. Pour le moment, on vit dans une société marchande, dont l'idéologie économique est omniprésente. Internet n'est pas le problème. Internet est juste apparu à ce moment-là. Si on vivait dans une société différente, plus collaborative par exemple, YouTube n'aurait probablement pas la même tête. Il serait même peut-être open source et plus impressionnant encore en termes de diversité. Si vous devez garder une chose en tête, c'est que YouTube répond à une logique économique et que beaucoup de YouTubeurs, sans même parfois s'en rendre compte, sont pris dans cette logique-là à leur tour. YouTube n'est qu'une boîte de Google qui souhaite asseoir son hégémonie et engranger le maximum de bénéfices. Et comme pour tous les ogres de l'Internet, n'oubliez pas, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Rien que le terme « youtubeur que je fais exprès d'utiliser depuis le début, mais c'est un truc rêvé pour une marque Ça veut dire que ça devient identitaire, qu'on s'assimile plus à YouTube qu'à ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, si par exemple, je travaillais à Canal+, on ne dirait pas de moi que je suis un canaleur, mais un journaliste, un réalisateur, un monteur. Très honnêtement, je préfère qu'on me nomme en tant que vidéaste qu'en tant que youtubeur. Ce qui est rassurant, cependant, c'est qu'Internet s'adapte très bien au capitalisme, mais, dans son fonctionnement propre, il peut aussi proposer autre chose en plus de ce que nous avons déjà. On n'est ainsi pas tous obligés de tomber dans les mêmes logiques d'argent, de spectacularisation et de sponsoring. Ça se comprend et ça se pardonne très bien quand on a 16 ans, mais beaucoup moins quand ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça et qu'on ne propose pas véritablement quelque chose d'autre à côté. Que vous vouliez un jour faire des vidéos sur YouTube ou que vous soyez un simple spectateur, ce que je souhaite, c'est que vous soyez pleinement conscient de ces enjeux afin de garder votre esprit critique. Et avoir de l'esprit critique, ce n'est pas simplement critiquer avec bienveillance lorsqu'il y a des abus. C'est aussi encourager les créateurs et les démarches différentes qui essayent de proposer quelque chose de qualité. Et en plus de privilégier des modèles alternatifs comme l'économie du don, il faut surtout s'intéresser et se pencher sur les libertés du net. Parce que défendre un bon média, c'est aussi défendre des cadres qui le rendent possible. Et en soi, et ce sera le mot de la fin, ce n'est pas grave de faire des placements de produits. Ça ne changera rien au monde, et ne pas en faire ne rendra pas le capitalisme moins terrible. Seulement, que ce soit pour nous, les créateurs, ou pour vous, le public, je pense sincèrement que nous valons mieux que ça. Nous avons de l'or entre les mains, et nous le laissons glisser entre nos doigts. Internet nous permet de nous connecter et de partager avec les autres d'une manière que même les philosophes les plus utopistes et idéalistes n'auraient pas pu rêver. Et quand je vois toutes ces personnes avec des milliers, des millions d'abonnés qui ne l'utilisent et n'utilisent l'interaction qu'ils ont avec leur public que pour leur vendre des sodas ou des jeux vidéo, je trouve cela dommage. C'est juste triste, profondément triste. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout qu'elle est très longue. C'est quand même assez marrant de se dire que j'ai fait ce format pour faire des choses plus courtes et plus simples, et que je viens de me retrouver à faire la vidéo la plus longue de ma chaîne. Je tiens à préciser que je suis parfaitement conscient qu'il y a une demi-mesure entre un placement de produit complètement abusif et une vidéo sponsorisée qui reste légitime en soi. A euh, défaut de mieux, souvent, c'est même l'un des rares moyens de financement qu'on peut avoir sous la main. Le truc, c'est qu'il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers, et qu'il faut pas hésiter à aller essayer d'autres modèles, parce que sinon c'est un peu facile. Comme je sais que vous êtes des petits filous et que vous aimez bien les chiffres, je vais vous donner la fourchette de ce qu'on m'a déjà proposé pour faire des placements de produits. Sachant que du coup, là, j'ai une chaîne qui a à peu près 70 000 abonnés. Avant, parfois, j'en avais moins. et On m'a proposé des choses qui vont de 150 euros à 8 000 euros. Bon, 8 000 euros, c'est plus une exception que la norme. En général, c'est plutôt entre 500 et 1 000 euros pour une chaîne qui tourne autour des 50 000 abonnés. Ça vous laisse un ordre d'idée de ce qu'on peut gagner en étant beaucoup plus haut. Au passage, je rappelle que le modèle économique que j'ai choisi pour la chaîne, c'est celui du don. Je trouve que c'est le modèle le plus éthique qui soit à l'heure actuelle, puisque pour les quelques peu qui le veulent et le peuvent, euh, je crois que c'est 0,2% de mes abonnés qui donnent quelque chose comme ça, tout le reste peut en profiter gratuitement. Et comme je fais appel à la communauté pour financer mes vidéos, il me semble tout à fait normal que ces vidéos vous appartiennent aussi. C'est pour cela que toutes les vidéos de ma chaîne sont placées dans le domaine public vivant grâce à la licence CC0, ce qui, basiquement, vous permet d'en faire ce que vous voulez, même les exploiter commercialement. C'est Pour moi, c'est même logique et nécessaire lorsque l'on fait un appel au dons. Comme je préfère encourager plutôt que dénoncer, je vais vous donner une liste tout à fait personnelle de vidéastes moins connus qui, selon moi, apportent réellement quelque chose à YouTube avec leur démarche. Je pense à Ostagirit, à Osons Causer, au Fil d'Actu, à Hacking Social. Je pense aussi à Pouillou, à Mademoiselle Cordelia, à Marco de la chaîne Vivre avec, à Broadcasting Bino et à Istoni qui est le co-auteur qui m'aide à écrire Doxa. J'aimerais aussi qu'on prenne la peine pour une fois de saluer des vidéastes influents comme Antoine Daniel ou Mathieu Sommet qui, malgré leur cap d'abonnés, ont toujours privilégié la qualité à la quantité et, en plus de ne pas céder aux sirènes faciles euh, du placement de produits, ont toujours été très critiques vis-à-vis -vis de ce genre de technique. Et ce serait bien qu'on prenne aussi le temps de les féliciter pour ça. Et comme vous êtes encore là et que je souhaite être totalement transparent avec vous, je tenais à vous dire que cette vidéo n'est qu'un placement de produit depuis le début un placement de produit pour Manuel Valls, le beau Manuel Valls, avec sa petite tête de légionnaire romain qu'on dirait sortie d'une BD d'Astérix. Ou, ouh ouh Manuel Valls, ouh, ouh ouh qu'il est mignon Non.